Je m'appelle Thomas Coutreau, je suis économiste et statisticien euh, et j'anime les ateliers Travail et Démocratie. C'est euh, le constat que l'hôpital public est en déshérence euh, depuis de nombreuses années. Moi, per, personnellement, en tant que euh, responsable des enquêtes sur le, le travail et la santé au travail au ministère du Travail, j'ai constaté depuis 20 ans maintenant que la situation des conditions de travail, de la santé des soignants est la pire de tous les travailleurs en France et de loin, et que ça se dégrade, alors que ça a eu plutôt tendance à s'améliorer légèrement ces dernières années dans d'autres secteurs. Pour le secteur de la santé, ça a continué à se dégrader en termes d'intensification du travail, de perte de sens du travail, les enquêtes le montrent. Donc, il y, a, il y a vraiment une situation qui est euh, intenable pour euh, les soignants, pour les patients et donc pour l'ensemble de la société. Et donc, oui, refonder l'hôpital public, euh, c'est aujourd'hui une, une nécessité évidente et euh, les mesures prises par le gouvernement ne font que reconduire euh, la situation sans, sans modifier d'aucune façon l'organisation des soins qui est aujourd'hui la principale cause euh, de, de, la, de la catastrophe que connaissent euh, les soignants et les patients dans ce système. De toute évidence, l'introduction euh, du New Public Management, comme on dit, c'est-à-dire de, des méthodes d'organisation de, bureaucratique et tayloriennes euh, du travail dans le secteur du soin qui date euh, des années 2000, hein, avec euh, en particulier le, la tarification à l'activité, mais aussi euh, toutes les, tous les processus de certification, d'accréditation euh, qui obligent à une, une, un, un reporting permanent euh, des actes euh, par les soignants, à une traçabilité permanente... Un travail, une inflation de travail de, de collecte de données qui éloigne les soignants de l'acte de soins et qui les soumet à un contrôle, pas seulement un contrôle budgétaire, mais un contrôle de leur activité, un contrôle très, très étroit de leur activité. C'est là la principale cause de ce, que, de ce que vivent les soignants en termes... À, d'intensification du travail, puisqu'il faut qu'il fasse, en plus du travail de soins, il faut qu'il fasse tout le travail de reporting, travail bureaucratique, et de perte de sens, d'incapacité à maintenir une relation de qualité avec les patients, du fait du manque de temps et de la pression permanente, alors des sous-effectifs. Donc voilà, c'est cette organisation pseudo-rationnelle, qui en fait est profondément irrationnelle, qui au nom d'impératifs budgétaires, euh, à, à, arrive amène à, à, à écraser euh, les euh, les soignants sous euh, des empilements de procédures et d'actes de, et de, et bureaucratiques qui ne font pas sens pour eux euh, voilà cette organisation du travail qui est à, à mon avis à la source des difficultés du, du, du secteur mais ça n'est pas du tout spécifique au secteur de la santé hein. l'ensemble des activités de services et de l ont été soumis à cette pseudo-rationalisation depuis une vingtaine d'années. Mais c'est particulièrement violent dans le secteur de la santé, où la dimension du soin, la dimension du care, la dimension de la relation humaine est centrale pour un travail de qualité. Et ça, c'est de ça que souffrent aujourd'hui massivement les soignants et les patients. L'hôpital public lui-même n'est pas, à proprement parler, financiarisé. Il n'est pas privatisé, il ne sert pas des dividendes aux actionnaires, mais il est financiarisé au sens où il est sous la pression des agences de notation qui vont scruter les déficits des États et sanctionner les États qui ne prendraient pas les mesures nécessaires pour réduire ou contenir au maximum les dépenses publiques, et donc, euh, bah, si une agence de notation dégrade la, la note d'un État, ça veut dire augmentation des taux d'intérêt, euh, donc coût budgétaire euh, important. Et donc cette discipline des marchés financiers, indiscutablement, même si les, marchés, même si les hôpitaux restent publics, hein, dans, leur, dans leur grande majorité, euh, pèse sur euh, le fonctionnement quotidien des, des structures hospitalières. Donc oui, ce n'est pas une financiarisation au sens d'une privatisation, mais c'est l'introduction d'une logique financière via la pression. Euh, des, euh, des agents de notation et des marchés financiers sur les états. Ce qui m'intéresse dans la démarche de, de cet atelier, euh, par rapport à d'autres lieux où euh, on, on réfléchit à l'avenir du système de santé et où on fait des, des propositions qui sont tout à fait pertinentes et intéressantes, mais qui, euh, qui, qui, qui prennent euh, euh, la question sous un angle très macro, très global, euh, euh, la question du financement, la question des effectifs, euh, euh, la question de la gouvernance. Donc ce sont des questions absolument indispensables, mais qui restent euh, surplombantes, qui restent des, euh, et, et qui ne qui s'intéressent pas véritablement à l'organisation du travail de soins, euh, qui, euh, qui pour moi n'est pas seulement une question d'effectifs et de moyens, mais est aussi une question euh, de, de qualité euh, du travail, de, de euh, de finalité du travail, c'est-à-dire il faut, il faut qu'on qu comprenne que la, la santé n'est pas une affaire technique, c'est pas une affaire de toujours plus de machines, toujours plus d'équipements, enfin, euh, ce n'est pas une affaire de progrès technique, c'est principalement euh, une affaire de prise en main de euh, leur santé par les individus et par les collectivités elles-mêmes. Euh, c'est ce que nous enseignent des, des décennies d'expériences euh, en, en matière de ce qu'on appelle la santé communautaire. Hein, c et je crois que vraiment en France, on a notamment des populations les plus précaires et les plus, les plus à l'écart du système de soins, qui sont quand même euh, nombreuses dans notre pays. Ce qui est essentiel, c'est la capacité d'auto-organisation pour prendre en charge euh, ces, ces, ces problèmes de santé. Alors là, donc cette idée de partir euh, des besoins euh, des, des personnes, y compris et surtout des personnes les plus éloignées, du système de soins pour des raisons culturelles, sociales, etc. Euh, et comment voilà, construire euh, collectivement et démocratiquement euh, les ressources qui leur permettent d'accéder à leurs droits. Parce qu'en France, on a un système euh, de santé qui, en principe, est égalitaire. En, euh, en pratique, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et, et donc, c'est cette... Euh, cette pour, euh, la, la stratégie nationale de santé, du ministère de la Santé, a mis au premier plan la question des inégalités sociales de santé. Mais sans, sans comprendre que pour traiter la question de l'unité sociale de santé, ce n'est pas simplement une question technique de, euh, de plateau, d'accès aux soins et de péréquation des moyens entre les, les territoires. Ça, c'est important, mais ce n'est pas du tout suffisant. Il faut aussi qu'à euh, la base, il y ait euh, des, des structures d'organisation, d'auto-organisation collective, euh, qui, euh, qui, qui, qui permettent aux, aux personnes d'exprimer leurs besoins en matière de santé et de les porter. Euh, euh, de, de les porter vers la scène, on va dire, euh, médicale ou paramédicale. Et ça, c'est euh, quelque chose qui me passionne dans, dans, dans, dans les ateliers, cette, cette idée de partir des expériences de terrain pour construire l'accès euh, de, de chacun aux soins. Le corps médical est très marqué par une vision qui est inculquée dès les études médicales, une vision extrêmement tec technicienne, techniciste de, de, de, la, de la santé, hein, qui est une, une affaire euh, voilà, purement scientifique, technique, où le, le, finalement le, le médecin est la personne qui sait, et le patient est le, le récepteur passif d'une prestation de, de soins. Et si le patient, bah, pour une raison ou pour une autre, ne, ne se présente pas à l'hôpital, ne se présente pas dans les, dans les, dans les, dans les centres de santé euh, ou dans les, dans les consultations en ville, eh bien, euh, c'est de sa faute. Il n'y a pas de, de réflexion euh, critique, sociale, euh, sur euh, cette question de, de, de l'accès aux soins et des difficultés à accéder aux soins de, de toute une série de, de couches de la population euh, euh, qui ont pas, voilà, qui n'ont pas conscience... Euh, que ces droits leur sont ouverts. Et, et donc là, cette nécessité de... Et en même temps, oui, cette technicisation, ultra technicisation du soin aboutit aussi à la déshumanisation euh, des relations entre, euh, entre les, les médecins et les patients, euh, aussi à une très forte hiérarchisation du pouvoir médical à l'intérieur même des, des, des, collectifs, euh, des collectifs de soins, avec euh, le plus souvent euh, une, une très grande rigidité dans la, dans la division du travail et une très grande... Euh, un, un autoritarisme, je dirais, dans les dans les relations quotidiennes de travail. Donc c'est un, un travail très très profond qui a à faire sur euh, la formation, la culture euh, du, du, du milieu médical. Mais bon, il y a un certain nombre d'expériences qui montrent que, que, que c'est possible. Euh, il y a des médecins qui travaillent maintenant dans euh, euh, des centres de soins communautaires. Euh, qui, de plus en plus, hein, qui cherche. On, on constate aujourd'hui que les, beaucoup de médecins, notamment parmi les jeunes, cherchent des alternatives à la, à la, à la médecine hospitalière ultra-technicisée ou à la médecine libérale ultra-marchandisée. Donc on a, on a vraiment aujourd'hui, chez les jeunes, je pense, une aspiration à, à, une, autre, à une autre médecine, même si elle n'est pas encore majoritaire, mais elle, elle est très, très clairement émergente. Les mouvements sociaux alors ça dépend de, de quoi on parle mais en tout cas pour les pour ce qui est des, euh, des syndicats et associations euh, qui interviennent dans le, dans le champ de la, de la santé au travail je pense qu'il faut porter à la fois des exigences en matière de financement de, de et donc de fiscalité de, de réformes profonde du système économique ça c'est absolument indispensable Et bon, moi en tant qu'économiste membre des économistes atterrés bien entendu je, je participe et je suis euh, euh, conscient de, de l'importance de, de, de ces sujets. Et en même temps, il faut euh, pouvoir euh, penser une réorganisation qualitative euh, du système de soins, euh, avec une transformation des rapports de pouvoir euh, à l'intérieur de l'hôpital, à l'intérieur des systèmes euh, de décision en matière de, de santé, euh, démocratisation profonde, à la fois de l'organisation du travail au sein des, des collectifs de soins et de la relation entre les, euh, les, les soignants et les, et les patients, les usagers. Euh, donc tout ça, c'est euh, un programme euh, ambitieux, mais voilà, il y a, il y a, il y a une nécessité, il y a une... ça pousse quoi, il y a de euh, nombreuses initiatives de la société qui, qui vont dans ce sens-là et qui me rendent plutôt optimiste de ce point de vue-là. De toute façon, l'impasse du système hospitalier actuel est tellement évidente euh, il va bien falloir trouver de, de, de, des solutions.